Je vais enseigner sur le vol d'étoiles aujourd'hui. d'aider mets ton sujet de prière ici. Parfois, j'ai mis une vidéo sur TikTok là, j'ai dit.. Euh, euh, J'ai une vidéo sur Twitter dans laquelle je disais, je du vol d'étoile. Non, je parlais de prière. Pourquoi votre prière ne marche pas Et beaucoup d'entre vous, comme si vous ignorez en fait. Tu dois d'abord savoir même ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, là c'est chaud. à notre sujet de prière. Bonjour, bonjour à Facebook. Donc je vais enseigner sur le vol d'étoiles. Dédé, tu vois ton problème. Tu dis, tu es dans le désespoir, je vais perdre ma maison et mon mari va, on va se séparer. J'ai quatre enfants. Quand les gens venaient à Jésus, Jésus demandait, qu'est-ce que tu veux Le désespoir ne me fait ni chaud ni froid. Tu as compris ma chérie C'est quand tu te trouves au fond du trou que tu dois apprendre. Premièrement, tu apprends à prier. Deuxièmement, tu apprends à me demander qu'est-ce que je mérite Quand les gens venaient à Jésus, ils disaient Oh Seigneur, aide-moi. Jésus se tourne et dit Que veux-tu Quand il est parti à Bethsaida, il a vu le monsieur là, Jean chapitre 5. Il dit Veux-tu être mieux Nous déclarons que tu ouvres ton rêve de réaliser ton salon, d'ouvrir ton salon de coiffure. Que tout blocage pour cette ouverture soit enlevé au nom de Jésus. Cherche une boisson, ça peut être le fantasme, ça peut être la bière ou bien le vin. Tu verses ça sur la terre et tu parles à la terre. Tu demandes à la terre de te donner la faveur au nom de Jésus. Voilà si tu veux te marier, tu veux la restauration. Au nom de Jésus. le veux un changement reparti de zéro a te libérer. Vous voyez, vous devez apprendre à prier. Très important. Mathieu dit, demandez et vous recevrez. Maintenant, pour recevoir, tu es déjà arrivé au Mando, tu as dit, moi la nourriture, on a pourtant ta donné. Madame, vous voulez quoi Madame, vous voulez quoi Je veux un burger avec du bœuf, salade. Je veux le Big Mac. Pas d'oignon, mais vous mettez du bacon, je sais pas. Là, tu poses une commande spécifique. Quand vous dites rien ne va dans ma vie, quand quelqu'un dit que rien ne va. Ça veut dire que, premièrement, il y a la pauvreté. Et si tu te retrouves pauvre, c'est parce que tu n'as pas voulu maîtriser les lois spirituelles. L'argent ne vient pas dans ta vie par hasard. L'argent vient sur commandement. Parce que tu as vu, tu as parlé. Même pour le boulot, non. Est-ce que tu as vu que quelqu'un dans un, un poste particulier, s'il n'est pas parti? Ben, ok, supposons que tu as le visa pour un pays. Tu as vu que quelqu'un rester chez lui. Il n'a même pas le passeport. On vient en à sa porte. Bonjour, monsieur. L'ambassadeur de France a eu un songe. Il vous a vu en rêve. Il a envoyé qu'on vient vous donner le passeport avec le visa. Voilà votre visa pour la France. Le jour où vous trouvez déjà l'histoire, là, vous venez me dire pardon. On sait tous que ça n'arrivera pas. On sait que ça n'arrivera pas. Il faut que tu te lèves, tu peux faire ton passeport. Tu cherches la liste. On te dit, il faut ça, ça, lettre d'hébergement, certificat d'invitation, je ne sais pas. Lettre d'invitation, certificat d'hébergement, du ça. Tu coches tout ce qu'il y a dans la liste. Tu portes, tu viens, tu déposes. Et tu payes même les frais de dépôt. Frais de demande de visa. Vous priez, après, oh Seigneur, j'ai demandé au nom de Jésus. Que le nom de Jésus a tout payé. » Voilà ce que vous dites. <rire> Il faut attendre que le nom de Jésus paye. Tu demandes le visa pour un autre pays, tu payes. Tu viens faire la requête à Dieu. Sans rire. prends moi la bouteille d'eau tanguille de 500 francs. Verse au sol. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous allez écouter ce qu'il dit là. Écoutez, la spiritualité c'est une science exacte. Et je pense même que c'est la première des sciences. Quand vous faites les maths, vous dites qu'à chaque coup, 1 plus un sera deux. Le spirituel c'est comme ça. La spiritualité c'est comme ça. Et même si tes parents ne t'avaient pas appris, apprends toi-même. Tu n'es pas tombé sur ma vidéo par hasard. Il y en a parmi vous vous n'avez jamais appris les sais. Mais attends, mais. Ah bon Tu as présenté à l'église catholique. Tu ne touches même pas à la Bible. C'est le, le prêtre qui disait pour vous. C'est le prêtre qui disait. Et ce sont les choses qu'on ne veut pas que vous connaissiez. Parce qu'ils savent que. Si tu connais déjà que tu, dois, tu peux te lever toi-même, tu n'as pas l'argent. Tu peux me prendre l'eau dans le puits. Tu pries sur l'eau-là. Tu prends même le sel de le 25 ou de le, le, le, le 10 francs. Deux pincées de sel. Tu me mets dans l'eau. Tu te laves avec. Comme ça, que tu commences à te libérer. Je brûle des encens. Je ne pas tout le temps des encens. Purifie l'atmosphère, c'est loin des mauvais esprits. Comme tu appelles, relève-toi, ma Tout ça, c'est une petite histoire. Et en quelques temps, tu vas regarder ton patton, tu vas dire, hé, hey. donc c'est moi qui souffrais comme ça avant. Hein? Parce que tu ne connaissais pas. Voilà. Donc, bienvenue, je vais enseigner sur le vol d'étoiles. Donc, partagez ma vidéo, merci pour les likes. Baby, calm down, calm down. Et laissez-vous mettre les pieds en bas. Je vais enregistrer, c'est pour ça que je mets d'abord ça. Et puis, je vais commencer. Je vais enseigner dessus, parce que hier, je parlais avec une cliente. Et euh... elle aime faire... En fait, cette dame était trop simple. Ça m'énervait parce que... dis vois, attends. Tous les enseignements que je mets là, je mets à qui okay. ok, Amato. Grâce à mes enseignements, tout le monde veut t'approcher. Je rends grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Je dirais sont aux approximatifs, aux heures approximatives de quelle heure de. 6h37. Mais parfois je, je, je fais au bifère, ma chérie. Si tu tombes sur moi, tu es tombé sur moi. Ok. Voilà. Donc bonjour. Je prie que le Seigneur puisse.. Me permettre de vous passer ce message de façon correcte. Je vais chasser toute mauvaise onde tout en deux négatives de cette vidéo. Je vais vous faire un récapitulatif euh, du vol d'étoiles et après, je vais rentrer dans les détails de l'enseignement. Donc, je parlais avec une dame hier et lors de la consultation, elle me dit qu'elle n'a plus d'étoile. même si j'avais une étoile, ça c'est la partie. Oh, on a volé voler mon étoile. Oh. Quand j'étais jeune, j'avais les ministres qui me convoitaient. Wow. Oh. Je ne pouvais pas faire une journée comme ça, passer un carrefour, sans que euh, un ministre s'arrête. Ou bien, un, un, un je sais pas, un directeur d'entreprise, voilà. Finalement, je suis parti, j'ai épousé un, un, un, un, un professeur d'école. Et elle s'en voulait parce qu'elle se disait que, euh, elle a peut-être sa elle a fait 17 ans pour cette école. De 17 à 22, 22 plus 17. Donc elle approche la quarantaine. Donc et elle n'a pas d'enfant. Euh, elle n'a pas d'enfant parce qu'elle dit qu'elle avait 17 ou 19 ans, elle est tombée enceinte. Sa tante a su et elle a dit à sa mère et on l'a forcé à voter. Donc, elle dit, voilà, ils m'ont pris mon enfant, ils m'ont pris euh, mon étoile. Voilà. ok. Donc, je sais que quand j'ai parlé de, de vol d'étoiles sur TikTok, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de controverses. Parce qu'il y en a qui on ne vole pas l'étoile. Oh, oh, ok. Je vais prendre un passage biblique Je vais là vous donner les signes pour savoir qu'on a... que Vous êtes bloqué. Ok. Et je veux préciser que... Le l'étoile ne peut être que cou couverte. Voyez une étoile comme une ampoule. Si la bougie c'était une ampoule. qui ne s'éteint jamais, je prends, je mets en bas du lit, la pièce est noire, je prends, je dépose au-dessus de la moire, tout le monde dans la maison est illuminé par cette ampoule. Donc c'est ce que j'ai fait de l'ampoule qui a déterminé si on voyait l'ampoule ou pas. Mais à aucun moment je n'ai le pouvoir d'éteindre l'ampoule. Voilà. Dans les signes, c'est quoi Tu peux rêver tout le temps que tu te vois avec les présidents, tu te vois avec les stars, tu rêves, tu te vois avec Emmanuel tu te vois avec euh, Jacques Chirac, euh, tu te vois avec... Euh... Pensez à un ancien président, même un président actuel. Tu peux rêver de voir avec Beyoncé. où il y en a. Mais quand tu te réveilles de là, mon inode, tu souffres, tu souffres, on a aussi euh, touché à ton étoile dans le chaos, depuis que tu es jeune, tu as toujours été sujet à à, à beaucoup de gens dans ta famille, en fait tu es toi seulement là, tu es seulement là, you know, I'm just being myself, you know, je suis seulement moi, j'ai ma tante qui est toujours là, elle me jalouse. Ma... Qu'est-ce que je vous ai fait Donc je t'ai toi. Et ça va venir même parfois avec les, fausses, les, fausses, les faux compliments. Vous ne pouvez pas faire comme Regardez, faites comme Nathalie, non. Hé hey, Nathalie, tu, regarde comment tu viens. Hé hey, Nathalie. Ah, si mes enfants étaient aussi comme toi. Et tu sens dans la personne que la personne ne se même pas. Tu sens ça, a, généralement c'est les tantes et les oncles. Hein. Beaucoup. Beaucoup de tantes et d'oncles. Et cette jalousie euh, conduit à parfois des actes qui vous publiquement. Donc on te lance des paroles, tu échoues peut-être un examen, voilà, on se moque de toi pour rien. Alors c'est toi qui échoues, Ton mariage échoue. Au lieu de pleurer ton mariage, tu vois comment ils vont revenir pour te déranger. Et quand ils font ça, tu sens, tu sens une douleur. C'est comme s'ils si avaient les flèches qui voulaient lancer spécifiquement sur toi. Voilà, les, voilà les, les cas où tu vois que ton étoile est attaquée. Il y a aussi le cas où tu as euh, ta mère, où un de tes parents est mort très tôt. Ce qui fait que.. Euh, Ashley, tu pourras participer. Dans environ 10 minutes, je vais arrêter ce que je dis là. Je vais enseigner pour enregistrer. Après ça, tu pourras me raconter euh, ton histoire. Tu as compris Même Facebook, s'il y a des gens qui veulent participer. Donc, dans peut-être 5 minutes, vous allez pouvoir faire la demande. Donc, peut-être tes parents, les personnes qui pouvaient vraiment te guider dans cette vie, sont mortes très tôt. Voilà un des moyens par lesquels on a attaqué ton étoile. Parce qu'on sait que sans père ou sans mère, comme ça. Te voilà à 19 ans. Tu as les prétendants. L'âge où on aurait même pu aller. Lancer la poule pour toi, prier, jeûner pour toi, demander les mêmes actions de grâce. Ou bien faire des. Non, tu là, tu es perdu. Ça 35 ans quand tu le réveilles. Quatre enfants, trois pères différents. Trois mariages datés. Les gens te voient, ils n'arrivent pas à croire. Que tu te la fille la plus intelligente de notre classe. Qu'est-ce qui n'a pas marché Voile d'étoiles. Aussi pour savoir, il y, y a une époque où tu avais beaucoup de joie. Et tu n'as plus la joie de vivre. Là, maintenant, les 6 heures, quand tu es tombé sur ma vidéo, cela... C'est là. tu as pas le goût de la vie. C'est bizarre. Tu n'as plus la force que ça va à l'estomne. Tu as un peu l'espoir que quelque chose se passe. Toi aussi là. Dès qu'on dit que ça, tu dis, ah, oh, pardon. Ah, j'ai assez ça, me c'est une fois, pardon. Peut-être moi, si tu vas concevoir. Hein Depuis quel va tu vas avoir l'enfant là Pardon. Laisse-moi <rire> vous la pardon. Tu n'as pas... Tu ne te sens pas protégé. Tu n'es même pas protégé. Parce que pour voler ton étoile, pour t'attaquer hein, ton étoile, ils vont venir enlever tous ceux autour de toi qui pouvaient te protéger. Souvent, même tu vas voir un homme très talentueux, utilisé par sa famille, il rencontre une femme, la femme commence à prier pour lui. Elle commence à faire des lavages chez lui. Elle le conseille. La famille va aller faire qu'il se sépare de sa femme. Parce qu'on va enlever la personne qui peut l'activer à côté de lui. Oui. Oui, merci beaucoup Achille, Tu es dirigé vers les mauvaises personnes. Quand on a volé ton étoile, tu fais les mauvais choix. Très mauvais choix. Et le moment où tu as les femmes, tu ne le comprends même pas. Il y a un bon gars, il y a un mauvais gars, tu vas prendre le mauvais gars, tu as les raisons. Pour, euh, le mauvais gars est comme ça, comme ça. Parfois aussi, quand tu arrives quelque part où tout le monde a fait un truc, ça passe. Parfois c'est les trucs les plus bêtes. Hein. Toi quand tu arrives, tu fais ta part. Ah, on dit qu'il y a le réseau, il y a le réseau, tu as tu qui a le réseau. Tout le monde fait la semaine, là, ça passe. Le jour où tu arrives, on dit que l'homme tu faisais ça, on l'a renvoyé. Tu restes aux tu que Mais, aussi pour savoir que ton étoile est bloquée, malgré tous tes grades, tes formations, tes diplômes, pour trouver le boulot, Quand tu finis même l'école tes enseignants disent que non avait mentionné très bien tu seras employé dans deux semaines cinq ans plus tard te voilà et aussi euh, ta moisson est volée tu commences quelque chose dès que ça va te donner bien tu avais un homme tu as investi un an deux ans trois ans quatre ans quand l'homme commence à être bien elle, maman il te bloque tu fais le papier de quelqu'un, maman, maman, maman. Dès qu'il arrive, mof, il te jette au champ. Donc, tu entretiens tu, tu une idée. Quand il est l'heure de moissonner ce que tu as sémé, moi on ça la moisson volée. Tu confirmes le code. Ouais. Voilà. Et tes finances sont toujours attaquées. Toujours. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo sur YouTube, vous pouvez partager ma vidéo. Ok, je vais mettre ça sur YouTube tout à l'heure. Il euh, y a une dame qui voulait parler, c'est sur HLC, ah, c'est toi qui voulais parler sur. Soit assez spécifique, je n'aime pas qu'il y ait un baba de Tu as compris. Bonjour, Ashley. Bonjour, maman. Voilà. Merci vraiment de me permettre de participer à votre live. Je suis une nouvelle abonnée depuis peut-être trois semaines. Mais c'est la première fois que je tombe sur votre live le matin. Bienvenue. Donc je venais à Merci. Je venais apporter un éclaircissement sur le vol d'étoiles que vous êtes en train de donner comme information. Déjà, je tiens à préciser que beaucoup de personnes ne savent pas comment voler les étoiles parce que, justement, comme vous le dites souvent dans certaines vidéos, nous sommes trop ignorants. Trop ignorants. Mm -hmm. Alors, moi, je suis une jeune Camerounaise. Je, suis, je, suis, je vis actuellement au Gabon. Mm -hmm je parle du Cameroun, j'étais tellement ignorante de ma vie, des choses qui m'arrivaient, mais je constatais juste des choses comme vous avez expliqué tout à l'heure, comme quoi je rencontre un grand monsieur quand oh, il veut déjà aller m'épouser, c'est comme si, soit c'est moi-même qui provoque la séparation, soit c'est lui qui, donc quand je suis avec peut-être les grands gens, parce que moi, je, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer vraiment les grands gens du gouvernement. Mmh. Mais, quand celui-là veut déjà aller pour toi, là, de mariage, moi-même, je gâte tout. Mais quand je suis avec un pauvre là, je suis là, je souffre. C'est comme si c'est le goût là que j'aime, dans la souffrance, dans, dans, dans. Mmh. Donc, voilà, je voyage donc par le biais d'une tante à moi. J'arrive au Gabon. Quand j'arrive au Gabon... Trois mois après, je tombe, je rencontre un frère, je tombe enceinte. Mm -hmm. Quand je tombe enceinte, c'est une grossesse extraitérine. Mon Dieu, opération, je viens d'arriver au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maintenant, pendant que je suis avec le frère Camerounais, j'avais rencontré un Gabonais autochtone. Vous savez, ici, ils font ce qu'on appelle l'initiation. Mm -hmm. Nous, au Cameroun, on pense que l'initiation, c'est une forme de secte. Oui. L'initiation, c'est l'autre tradition, comme nous les Camerounais, on voit peut-être les Bamileke, ils font le, le culte de leurs ancêtres, des crânes, euh, mm -hmm. chez les fangs, mm -hmm. ou bien les boulous, vous allez peut-être voir euh, les pygmées qui crêtent avec des herbes. Donc y a l'initiation à deux formes, soit tu entres dedans pour, euh, pour faire dans le vampire, soit tu entres dedans pour te soigner. Voilà comment je rencontre un enfant comme ça, un ami, je lui explique à ah, parce que avant que je ne je tombe enceinte du Cameroun, je cherchais à accoucher. Parce que de toute ma jeunesse, de toute ma vie de jeune fille, je n'avais jamais eu de retard. Je dis que, mon Dieu, tout le monde, toutes mes copines accouchent. Je n'ai jamais avorté. Pourquoi tout ce que moi je veux faire ne vit que vers le mal Voilà comment je commence à dire ah, le gars me propose une dame, il me dit moi j'ai une dame qui m'a soignée. Moi j'étais très malade, la dame m'a soignée. Je dis je ne peux pas. Moi je suis Camerounaise, on nous parle de vos initiations. Est... Mais j'accepte quand même. L'esprit me dit quand même, va quand même, va écouter. Peut-être la dame peut dénicher des trucs que tu ne connais pas. Mmh. Je n'ai jamais été dans les maisons des marabouts. Je dis, ah. ah attends un peu, je ne veux pas trop te. Troupé. Je, je veux préciser ceci. Les Camerounais ont tellement euh, peur des Gabonais. Je ne sais pas. Parce que j'ai remarqué que chez les Gabonais, la spiritualité ici est plus répandue qu'au Cameroun. Les Camerounais préfèrent être. Ils se voilent l'esprit. Ouais, continue. Voilà, justement, c'est ça qui m'a euh, freiné parce que moi, on me disait, quand tu vas au Gabon, là, il ne faut pas aller manger les médicaments, oh, tu vas devenir folle. Donc, c'est ça qui me bloquait le blocus, là. Quand j'arrive chez la femme, la femme entre en crance, le, je mets le pas chez le célèbre, hey! je dis, « Seigneur, il y a encore quoi ?» La femme, là, m'a conté, m'a vie. mais même jusque-là, je ne suis pas allée jusqu'à l'initiation. J'ai dit, « Madame, je suis venu là parce que je vais enfanter, je ne veux pas m'initier. <rire> » La femme insiste, les esprits lui demande de me faire initier parce que mon problème est profond. Je dois aller rencontrer mes ancêtres qui doivent me soigner et me remettre. Je, je ne connais pas où je suis. Si je sais qui je suis, je n'allais même pas refuser de m'initier. Je, je refuse, hein? Oui. Mais je retourne à la maison. Elle m'a soignée, je retiens à tomber en scène. Mais parce que je suis bloquée dans ma famille, les crampes, on m'a vendu, on a volé mon étoile. Je fais une grossesse extra-utérine. Pendant que je fais une grossesse extra-utérine, c'est l'esprit à elle qui m'ont soigné, m'a déjà. Donc, on l'a Elle m'appelle quand je sors de la salle d'opération. Elle me dit, ma fille, je t'ai dit de venir t'initier. L'initiation n'est pas une mauvaise chose. C'est pour te soigner, c'est pour te donner des choses que tu t'a volé des bébés. Parce que toi, on pris ça bébé. Mmh. Mmh. Voilà comment je décide. Je retourne quand je sors de l'hôpital avec la bande au bon Je m'en vais minuter. Alors, quand je m'initie ici, pendant le traitement, pendant tout le suivi, je découvre des choses que je ne pouvais imaginer. Comme vous avez dit tout à l'heure, ma propre tante qui m'a fait venir au Gabon a <rire> participé tout ce qui m'arrivait. Mon Dieu, mon roi! Et actuellement, elle est pasteur, je tiens à pousser, elle est pasteur des églises de réveil. Maman. Donc, pendant qu'on on est en train de me faire la délivrance, parce qu'ils ont écrit on un peu comme on euh, en t'embrouille avec des herbes traditionnels, des oui. rois des herbes pour te où faire parler des mauvaises et en quoi. Oui. Voilà comment ma tante devient, oh, oui, oh, je suis la tante, oh, oui. J'ai pris son étoile avec mon frère, on m'avait proposé son étoile parce qu'on avait un riz chez nous, parce que ma mère est boulou et mmh. mon père est baroune. Donc on avait un rite chez les boulou, quand l'enfant naît, on fait les bains traditionnels là en forêt pour arranger l'enfant. Donc pendant qu'on faisait ce bain, au lieu de m'arranger, ma, mon arrière-grand-mère qui, que je porte le nom même actuellement, prend mon étoile, elle partage ça à ses petites filles préférées. Pardon, attends non, un peu, avant que tu continues, non, attends, attends. attends un peu, pardon, tu sais quoi, c'est la première fois que j'ai quelqu'un en live, je passe mon temps à dire les choses sur, les, sur la chaîne, si les gens croient que je suis folle, vous entendez, vous entendez, pardon, pardon, continue mamie. <rire> voilà, donc, elle commence à parler. Oh non, j'ai donné mon étoile à ma fille, à mes filles et ses filles, je vous dis que mes cousines ont percé, deux de genre de perçage que je ne dis pas qu'elles n'avaient pas. Mais le genre de perçage au niveau que quand je suis arrivée au Gabon, je suis redevenue zéro parce que j'avais abandonné ma vie au Cameroun. Du coup, quand j'arrive, mes cousines sont brefs, Je laisse de côté là. Ma tante dit, la femme elle lui dit mais ma tante dit non, je suis déjà devenue pasteur. Je suis devenue pasteur, mais la dame dit, tu es pasteur, mais tu fais quoi en quoi en elle? Elle dit, elle voulait déjà sortir, mais elle voulait que quelqu'un qui l'aide à faire sortir. Mmh. Et je tiens à préciser, Reine Lumière, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, parce que je dis que je viens confirmer les dires que vous dites. Je ne viens même pas pour vous raconter. Vous avez dit un truc pertinent tout à l'heure que les personnes qui nous font du mal, quand elles sont avec nous, j'avais... Quand je suis, quand j'étais généralement chez ma tante, parce que maintenant là je vis seule. Quand j'étais chez ma tante, quand je venais d'arriver, vous savez Dieu a mis en nous un sixième sens mm -hmm. qui nous fait même même quand on est dans le noir, si un esprit passe dans, quand tu es dans la le noir, noire, un esprit passe, tu sais que quelqu'un est passé. Mm -hmm. Donc j'avais cette impression là chaque fois que je suis assise, peut-être si ma tante est assise dans un coin point de talon, moi je suis dans un autre coin. L'esprit me dit à moi que quelqu'un est en train de t'observer, ta tante est en train de t'observer. Mais quand elle m'observait, l'esprit me disait à moi qu'elle t'observe, c'est un, un, une observation de regret. Genre, elle ne sait pas comment me dire en fait, la vie que tu mènes là, qui est dure là. Parce que je dis que je, je, je menais la vie extrêmement dure. Mmh. C'est moi qui suis la cause. En fait, je connais qui a fait, mais je ne peux pas te dire. Mais, même quand je dormais, j'ai l'impression qu'elle en train de me regarder et qu'elle veut me dire ça. Maintenant, pendant que je suis initiée dans la salle, euh, la maison des, des, des rites d'initiation pour que je puisse voyager en mode spirituel pour voir moi-même ce qui s'est passé de mon bas âge et tout, voilà comment ma tante elle-même me raconte toute la vérité. Mon Dieu Mon Dieu Maintenant, quand je reviens de là, je raconte nos oculte, quand je reviens de là, n'est-ce pas, si quelqu'un d'autre vous monter, quand je reviens de là, je sais que ma tante, elle-même en personne ne m'a jamais avoué, hein. tout ce qui se passe là, en, en spirituel, hein. oui. c'est son esprit en spirituel qui me parle, oui. mais quand je reviens de là, il y a sa fille qui s'est mariée, ma grande soeur qui s'est mariée, quand je reviens de là, il s'agissait de partager les présents qu'on a amenés au mariage, quand j'entre dans la maison, je venais de m'initier, donc depuis l'initiation, elle ne m'avait pas encore revu parce que la dame qui m'a euh, soigné m'a demandé de prendre un peu de temps avant d'aller encore vers, vers, vers elle pour oui. que les médicaments et tout ce qu'on a fait sur moi puisse bien s'asseoir. Donc quand j'entre dans la maison euh, de ma tante, ma tante me fixe à l'entrée de la porte. Elle a senti que je suis arrivée où elle pensait qu'elle était cachée. Oui. Elle, je, moi, je ne lui ai pas dit, hein, mais le regard, en fait, j'étais déjà spirituelle. Donc, le regard, voilà. moi, j'ai compris que... Tu as après, dit quelque chose. Je m'assieds as à côté d'elle. Mmh, tu étais déjà spirituelle. Je as à côté. Oui, continue. Voilà, justement. Je m'assieds as à côté d'elle. Pendant que les gens sont en train de discuter des trucs, mes esprits aussi, parce que... Quand, quand tu es spirituel, tu, -tu, tu as tes esprits protecteurs qui te protègent. Mm -hmm. Même quand tu en faire du mal, ça te signale, il te parle à l'intérieur du cœur de la tête. Mm -hmm. Ma tante me fixe un regard poignant, le, plus, le, le regard le plus poignant qu'on m'a jamais fiché. <rire> quand je me retourne, je me retourne, nos yeux se croisent. Donc, oh, et, et je tenais à te signaler ceci quand tu étoile pas volée, tout ce qu'on te dit dans la famille, tu acceptes comme une maboule, comme une folle. Mmh. Mmh. Même les interventions dans la famille, donc même si tu as raison, tu connais ce que tu es en train de dire. Mais parce qu'il te, te commande spirituellement, voilà. tu es toujours en train de baisser la tête. Oui, oui, oui, c'est vrai. Mais, donc tu deviens comme... Euh, même tes petites soeurs, même les petites soeurs de la famille m'ont commandé en ce moment-là. Mmh. Ils m'ont commandé, j'étais devenue comme... Je ne sais pas. Comme leur enfant... Comme une personne, quand on dicte ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire. Ou bien quand tu dis ça, non, c'est nous qui avons toujours raison. J'étais devenue comme ça. <rire> Maintenant, quand je reviens de l'initiation, ma tante me lance le regard poignant sur le fauteuil. Elle me lance le regard poignant sur le fauteuil. Je lui demande directement, parce qu'auparavant, je ne pouvais pas avoir le courage de lui demander « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ?» Parce que j'étais encore dans leur domination. Je me retourne, je, je, je lui dis devant tout le monde que ma tante, pourquoi tu me regardes comme ça Il y a un problème. Elle me dit non. Elle enlève le, le regard. Elle fait genre, elle veut regarder ailleurs. Mais quand je me retourne, elle revient encore, elle me regarde encore. Elle commence encore à me fixer. Je me retourne encore, mon esprit me dit, elle ne fait que te fixer. Il faut la mettre devant le fait accompli. Je lui demande encore ma tante, est-ce qu'il y a un problème Pourquoi tu me fixes comme ça Elle me dit non, rien. C'est que quand je te vois, tu ressembles beaucoup à ta mère, tu me fais me rappeler ta mère. que <rire> <rire> tu sais, ce que je sais que tu sais. savoir <rire> Voilà. Comment moi je viens d'arriver au Gabon, à moins de 6 mois, je, je, je suis arrivée là-bas. Donc je dis parfois que quand les gens t'ont fait du mal, tu es pas toujours pas une personne qui a participé. Donc le la, la, la fait de m'avoir accepté de me faire venir au Gabon ici, a été, pour moi, une délivrance que Dieu voulait venir me soigner au Gabon. Merci. Nice. Wow. Waouh! Parce que, si je reste au Cameroun, partout où je pars, partout où je pars, on me dit que, ma chérie, tu devais déjà être partie depuis ton pied, elle était déjà de l'autre côté, mais où tu es partie là? La dame, là, t'a soigné. La dame. Et les gens pensent que, quand on est dans le spirituel, on ne croit pas en Dieu. Je vous assure que moi je suis une fervente croyante, je suis catholique. Oh, mami. Je prie toujours. Je vais te donner la bière. Hum. De jouer. Je prie plus que les personnes qui ne sont même pas des initiés, qui ne font pas la tradition. Je dis que parce que j'ai vu la vérité là-bas, j'ai dit Mon Dieu, Seigneur Mais les gens blaguent avec la, la, la, la, la vie là, il y a des petits secrets dans ça. Ce que vous avez dit, j'ai regardé une de vos vidéos. Où vous une fille a témoigné avoir fait des sacrifices au bord de la mer. Ici au Gabon, on dit que les Gabonais ont l'argent, c'est parce qu'ils répètent leur coup, coutume et ils ne blaguent pas avec ça. Voilà. Tous <rire> les, quand vous allez ici, on les appelle généralement les gangans. Quand vous allez chez les gangans, quand ils te traitent, ils te disent tu dois faire. Euh, le sacrifice aux esprits, à tes ancêtres, à ce si vous allez au bord de mer les biscuits, les bonbons, les, les. Vous tu peux pas les meilleurs plats que les gens de tes ancêtres. Maman, je un peu. Ma chérie, on va aller en ligne ici-là jusqu'à. Moi, ça m'a dit que le nombre de personnes qui ont été délivrées avec ça, on va faire l'autre aujourd'hui encore. Voilà. Mmh. Donc, vraiment, je dis que je venais ici-là pour pour témoigner que mes ouvrent les ouvrent les yeux parfois. Dieu même qui vous amène, Dieu, Dieu la célèbre, Dieu célèbre le médicament là, même quand tu veux, même te soigner avec le médicament, dis que tu te faire, je mal tu dis Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé les pays là, moi je veux, je suis venu parce que je cherche ma santé. Et ma tante aujourd'hui, je ne vous dis pas, tous mes cousins et tout ce qui avait l'habitude de me primer, n'est-ce pas, euh, aujourd'hui c'est que quand je parle avec eux, je suis écoutée, hein, oui. parfois mon cousin peut venir dire, oh. Euh, vraiment, toi là, on ne peut plus rien te dire maintenant là, vraiment où tu te crois, de pour qui? est-ce qu'il me encore te tenter? Oui. Huh. non, je ne, pense pas. je ne suis même pas encore bien arrivé dans la spiritualité comme il faut mais je témoigne juste du peu que j'ai eu à faire, et, mes petits... et ça fait que même mes petites activités, tout ce que j'avais du mal à faire avant, actuellement je fais dans les produits cosmétiques et tout ça sort comme des petits plats voilà. Ça sort ce que j'avais du mal. Je dis que ça sort comme. Mais, mais, mais. Et, et, et comme vous avez dit tout à l'heure, là, que. Maman, je suis. Vous-même, quand vous voyez le profil, là, je suis quand même une belle femme. Toutes mes copines auparavant pensaient que je serais déjà la mariée la plus avancée, la plus ceci, la plus cela. Mais je dis que le temps appartient à Dieu. Parce que c'est à mon âge que je viens de découvrir des choses. Si j'avais découvert ça depuis, je pense que. Je serais déjà même encore mariée depuis. Oui. Parce que tout, parce qu'il y a aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que la jeunesse a ce petit truc-là que quand tu es jeune, les hommes viennent rapidement, mais quand tu atteins déjà les bas grands temps-là, même si ton étoile, on m'a lavé et toi' on m'a nettoyé, mais j'aurais un peu du mal, mais je pense que Dieu est fort. Dieu est plus fort que tout. Voilà, merci beaucoup la reine Ashley. Je tu ne peux même pas savoir ce que ton, ton Pour moi, ton témoignage est comme un, un, un courant des frais ici, parce qu'il euh, y a une, autre, une personne qui est dans le direct sur Facebook, euh, elle, est dans, elle a eu cette situation-ci. Un jour, je suis de faire un lavage, Ça tente, ça tente. elle a parlé, elle a dit comment elle a tué sa mère, que ta mère était, croyait que quoi, elle croyait que quoi. Elle a dit comment elle a dû bloquer les propres enfants de cette femme. Et donc comment à chaque fois que elle affection si un homme vient dans sa vie, comment l'homme va être bloqué, si un homme veut lui donner l'argent, comment l'homme va être bloqué. Donc tu sais, quand on dit souvent comme ça, je préfère que ce soit une autre question qui parle comme ça. Parce que parfois, quand je, je passe tout, tous les jours, chaque jour, je suis en ligne, je parle que de ça. Parce que moi-même, je connais ce que ça a fait dans ma vie. On m'a bloqué aussi. Mais, je voudrais que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard. Quand tu parles, tu peux pas sentir ton énergie est tellement, je sens ta puissance. Toi, tu souvent, tu ne connais pas encore. Tu as déjà une puissance là, que tu as en train Je ne connais pas rien Je ne connais pas je ne vous coupe pas. Je dis que je suis en train de me redécouvrir. Je suis déjà au niveau où je dors comme ça. Au moment qu'on truc, je rappelle de quand je te dis que, oh, où tu es là, là. Après toi. Yes. Après, donc, en fait, la maman m'a dit que c'est parce que je ne me connais pas. J'ai un don, et ce sont ces trucs-là. En fait, parce que quand on est combattu, c'est parce que quand tu nais, Dieu t'envoie avec des crics, des crics que de, les, les sorciers, ils voient. Et je tenais aussi à préciser ceci. Pendant mon traitement, parce que ce n'est pas seulement ma tante qui était là, il y avait aussi son, son petit frère, parce que mon, mon arrière-grand-mère, comment tu nommais, avait partagé ça, en fait, avait des problèmes avec mon grand-père. Ma, ma grand-mère, elle s'est mariée deux fois. Elle a d'abord fait un premier mariage, elle a fait des enfants, deux enfants. Et quand elle se marie, elle se marie avec mon grand-père. Donc, quand mon grand-père arrive, lui aussi, la tête d'esprit, ils sont en combat. Donc, quand les enfants de mon grand-père prennent des enfants, dont j'ai ma mère, elle les prend, comme elle était pratique praticienne, il faut l'avouer aussi, il y a, il y a, il y a des ceux-là qui sont méchants. Quand elle fait les bains-là, elle prend les chances des enfants de mon grand-père, elle donne à, aux deux enfants de, ma, euh, de mon arrière, de ma grand-mère, qu'elle aimait le plus. Donc, pendant qu'on est en train de me traiter dans la maison d'initiation, mon oncle en spirituel vient bagarrer avec la dame qui me traitait. Et la dame qui me prêtait, c'est une Guinéenne. On a, elle me dit, moi, je ne voyais pas encore en ce moment parce qu'elle m'a ouvert la vue, parce qu'on m'avait bloqué la vue. Il y a aussi ça, les gens qui disent que j'oublie. C'est parce qu'ils te bloquent, ils ne veulent pas que tu vois ce qui t'arrive. Ils ne veulent pas. Donc, pendant qu'on est en train de me soigner, mon oncle vient en spiritualité, venir pour me tuer. Il dit à la dame qu'elle m'appartient, c'est mon poteau, c'est ma source d'énergie. Tu veux, qui t'a envoyé, qui t'a demandé la, tonde, la, la, la, la dame l'a dit, mais elle est venue se soigner chez moi. Moi, quand quelqu'un vient déjà ancrer chez moi, je soigne, peu importe, parce qu'elle est venue chercher la guérison. Je suis une cratée praticienne qui sert Dieu. Parce que j'ai peur de Dieu. On m'envoyait pour venir aider les gens pour soigner. Donc, ils vont m'attraper pour me, pour, me, pour, me, pour, me, pour me bastonner, pour me taper dessus. Moi, je ne voyais pas encore. En effet, elle vient ancrer en, en effet. Voilà pourquoi les patientes, là, elles doivent avoir, elles doivent respecter les femmes qui leur traitent. Elle vient, il vient me taper en esprit. La femme se lève en esprit. Elle, elle accroche mon oncle. Elle dit qu'elle a bâtonné mon oncle. Une semaine après, mon oncle est mort. Elle m'a dit que la façon que mon oncle a tapé ton oncle en spiritualité, s'il vit, c'est que ce n'est pas, pas moi. Une semaine après, on m'appelle mon oncle est mort. Et quand mon oncle meurt, je suis tombée je perds connaissance. Parce que je pense que la perte de connaissance, que le même jour, la même heure, c'est parce que son esprit sortait en moi. Son esprit qui habitait en moi était sorti. C'est très fort, c'est très long de mon histoire, vraiment mais vraiment merci. Parce que j'avais besoin de par, par, euh, par, euh, partager ça avec quelqu'un qui, qui me comprend, qui est peut-être au Cameroun, qui, qui... Il y a les Gabonais, quand les Camerounais viennent ici, il y en a qui viennent manger les mauvais médicaments. Mais au Gabon ici, on soigne. Et même au Cameroun, on soigne. Il faut juste trouver, rencontrer des bonnes personnes, véridiques comme vous. Très important, la bonne personne, c'est ça. La et, la, et la parole, parfois même la parole. J'enseigne beaucoup parce que c'est que les enseignements, ça ouvre d'abord les yeux de la personne. D'abord, comprennent. Donc tu as dit qu'au départ tu ne croyais pas, non. Premier, temps, tu es on a dit que tu as refusé. C'est quand je suis à la salle d'opération. Parce qu'ici, même les médecins, ici au Gabon, la plupart sont des initiés. Même s'ils si ne même pas initiés, même au Cameroun, on sait que les médecins, quand tu as déjà opéré les gens, il faut avoir un petit truc. Donc quand je monte sur la table d'opération, le monsieur me dit que madame, on quand il me regarde sur la table d'opération, il me dit qu'il faut signer un papier que si tu meurs là, tu ne vas plus jamais. Ce n'est pas de ma faute. Parce qu'il avait déjà vu ce qu'il y avait en moi. Il avait vu que j'étais en train de partir. Donc oui, donc vraiment, il faut... Même à cause de ça que quand je me relève là, deux semaines après, je suis obligée d'aller me soigner. Seigneur, je vais mourir comment Comment et Dieu m'a déjà tellement préservé parce que ce qu'on oublie, c'est que les, Dieu nous met des anges gardiens derrière. Même quand on est innocent, quand on nous a fait des plus petits, il faut savoir écouter ces anges gardiens. Parfois, même si tu rencontres du mal, on te met une personne comme peut-être une lumière comme ça pour te, pour te parler de la vérité, pour que tu comprennes. Et si moi, je n'avais pas écouté euh, euh, ce jeune homme-là, aujourd'hui, c'était mon ange que Dieu m'a envoyé, que je te l'envoie dans la vie. Ce n'est pas seulement pour que tu sortes avec lui, mais pour qu'il t'amène où on va te délivrer. Mm -hmm. Merci, j'avais été Vous voyez mes numéros, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit Parce qu'il y a des gens qui demandent pendant que je parle Du coup, je ne veux pas qu'on coupe le direct Voilà juste les numéros notés Est-ce que vous voyez bien les numéros Ce que tu es en train oui, de dire là, oui, ma chérie C'est tellement oui, oui, euh, oui. Tu sais, parfois on traverse quelque chose On ne sait pas que ça va aider les gens demain On ne sait pas que ah, ça va aider bien. Tu as traversé ce que tu as traversé eh, ma chérie C'est en train d'aider les gens Parce que, donc C'est comme si tu as écouté tout ce que je disais depuis longtemps dans ton histoire. Je passe tout mon temps à dire ça. Et je vais, pendant que tu parlais, j'ai des points que je vais relater un peu aux gens. Tu as dit oh. des choses très importantes. Tu as dit de ton autorité. Dans la famille, quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. Quand voilà. tu parlais, on ne t'écoutait pas. Hmm. Combien d'entre vous, tu as 45 ans, on fait la réunion familiale, si tu, tu ne pas, là, on s'en fout. Ben oui. Oui. Ouais. Il l'autre jour, mon oncle me fait un message. Il me dit que, ma chérie, quand tu vois, il faut dire dans le forum familial, parce que là où tu es là, tu es l'une des élites de la famille. Ah, c'est le petit frère de ma mère. Il dit que, donc, j'ai passé tellement d'années bloqué Quand je... Écoutez, hein, la fin, ça touche trop mon cœur, parce que je connais comment on m'a bloqué, moi-même. Et qui prend ton autorité, ta vision oui. Tu as dit ah, est que tu as bien. vu dans le monde l'esprit, tu as vu ce qu'on t'a fait. Je dis que reine de Ce qu'ils appellent Eboka ici, là, c'est. Je dis bien que. On est sérieux là? Hé hé hé! Bon, je vais refaire. D'ailleurs, vous savez quoi, TikTok vient de me bloquer <rire> parce que j'ai mis mes numéros sur l'écran. Oh et le quantième. Bon, j'espère que vous avez quand même compris. Je crois que je vais continuer mon enseignement. Ceux qui m'ont su TikTok, s'ils connaissent ma page de Facebook, ils vont venir. C'était plus facile pour moi parce que vous demandez le numéro quand je vais m'arrêter tout le temps vous donner le numéro, c'est chiant. Bon, vous avez le numéro ici pour Facebook. Donc. Je vais aussi donner un autre point qu'elle a mentionné. Elle a dit euh, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes que je suis spirituellement. Tes yeux s'ouvrent. Je ne sais pas combien d'entre vous oh, j'ai vu comment j'étais en train, de, étais en train de, de, de, de, de, de prier. Mon ventre, il y avait un serpent dans mon ventre. Et tu m'as dit, tu as tenu la main, le serpent il est sorti. Tu m'as. Vous allez voir que j'ai l'un le, le, des témoignages qui m'a vraiment marqué aussi C'est celui de la dame qui est arrivée Ça fait, euh, ça fait euh, deux jours Quand j'étais à la mer, là, dimanche Elle me disait dans son témoignage que C'était à l'heure où j'étais à l'eau En train de faire son témoignage Son, son, son travail, son offrande à l'eau À la même heure dans son pays Elle était en train de faire un rêve où dans son rêve Elle disait voilà le serpent dans mon ventre Que depuis des années il vole mon argent Pardon voilà le serpent qui vole mon argent depuis Il est dans mon ventre. le voilà, le voilà. Vous allez supprimer de savoir que toutes les voies par lesquelles ils vous ont bloqué, plus vous avez fait votre traitement, ce sera comme les pots de, de, de, de, de l'oignon, ça va s'éplucher, un à un, ça va s'éplucher. Vous allez voir. Et elle m'a dit que deux jours avant ça, l'esprit la conduit à aller, elle faisait que rêver de son ex-mari qui est mort depuis déjà 10 ans. Il faisait que réveiller dans ses rêves depuis. Et quand il revenait, il disait que tu es ma femme, tu es ma femme. Donc elle disait que elle faisait, elle faisait son deuxième jour de jeûne. Elle est restée comme ça. L'esprit lui a dit, va prendre le contrat de mariage que tu as encore là-bas. Ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Il est mort depuis 10 ans. Et avec son nouveau mari, elle est mariée depuis 25 ans. L'esprit lui a dit, va prendre ça, tu ne pas brûler. Elle a pris, elle est partie, elle a brûlé. Elle dit que quand elle a brûlé, ça, elle a senti comment Et un esprit est sorti d'elle. Et il y a aussi quelque chose qu'elle disait Vous êtes la source d'énergie de ces gens-là. Quand on vole ton étoile, c'est comme si tu es leur banqueur. Chaque fois ils reviennent, chaque fois, il revient. Il y a même une jeune femme comme ça que je suis toujours. Beaucoup d'entre vous, hein, je vous ai seulement dit, accrochez-vous. Parce que votre traitement va durer. Il y en a, c'est depuis sept mois que je suis en train de travailler sur vous. On fait première étape, deuxième étape, troisième étape. Certains, c'est jusqu'à ce que tu puisses venir au Cameroun ou bien que tu, que tu, tu viennes au Gabon peut-être pour me voir. Parce qu'il y a des couches. Il y a des couches. Et même quand tu es délivré, tu es délivré par couche, par étape. Tu peux d'abord être que c'est ton business qui est d'abord faire, Après, tu rencontres quelqu'un. Le mariage. Après, tu enfantes. Après, tu voyages. Tu vois que c'est en étape. Elle a encore dit quelque chose. J'ai une de mes filles aux États-Unis. Quand à la petite-là, je l'avais, c'est moi qui l'avais contactée. Parce qu'elle était une de mes amis sur Facebook. Donc, Quand j'ai commencé ceci, parce avant j'étais seulement pasteur, je ne faisais pas le spirituel, le traditionnel en fait. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver, merci pour les cœurs. Donc quand elle venait d'arriver, quand elle venait d'arriver donc, Je dis, moi, je suis en train de gérer les offrandes pour l'eau. Mon offrande tout à l'heure. Je l'appelle. Je lui dis, euh, le numéro WhatsApp, c'est le 00237-693-50-22-66. 693-50-22-66. Je contacte la dame. Je lui dis, tu as besoin de ça, ça, ça. Elle discute. Elle est un peu perplexe. Un jour, deux trois semaines plus tard, elle me contacte, elle dit que tu sais, j'ai encore bien réfléchi à ce que tu m'as dit. Quand elle regarde toutes mes, mes, mes, mes cousines, elles sont elles sortent avec les émplés sénateurs, elles sont aux états unis hein, que tout ce qu'elles font, ça marche. Moi, je suis volonté de ramer. Les sites que je dis là, après me dit que c'est quoi, l'ensemble du travail. Je commencer d'abord, vous savez que c'est en étape. ceux qui ont commencé, vous savez que c'est en étape. On fait d'abord le lavage. On fait le lavage à distance. Enfin, je ne les ai pas... Tous ceux qui sont en Europe, là. Depuis trois ans, je suis pas là en Europe. Donc, je ne vous ai pas encore fait. Je commence mon travail. Une semaine après, elle a l'argent. Pam, elle va à Dubaï. Elle arrive à Dubaï. Opportunité de business. Elle rentre elle lance un nouveau business. Pam. Après ça, il y a les kits que je lui ai envoyés. J'ai encore fait deux ou trois choses en plus. Elle reçoit ça. Deux mois et une semaine plus tard, elle me dit Maman, je viens de rencontrer un blanc, riche, spirituel, beau, jeune. Il veut seulement qu'on se marie. Que le tout, si je ne peux même plus m'amuser, maman, dis-moi seulement ce qu'il faut. À tout moment, vous avez toujours des opportunités. Vous avez toujours. C'est comme une ouverture dans le ciel. Et maintenant, euh, elle a aussi dit quelque chose pendant qu'elle faisait son témoignage, que malheureusement, les Camerounais, on ne nous a pas éduqués. Quand on dit « initier », quelqu'un, ça veut dire qu'on te montre comment quelque chose fonctionne. On te montre comment tu arrives peut-être dans, un, dans une entreprise, il y a des appareils, tu ne connais pas utiliser tu sais, les appareils. Le, la personne qui te prend pour te former pour utiliser l'appareil, il en train de t'initier. Donc le mot initiation, arrêtez de faire ça dans votre tête comme si c'est la sorcellerie. Même le mot sorcellerie n'est pas mauvais. Parce qu'il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie. Un sorcier, c'est quelqu'un qui connaît les lois spirituelles, qui connaît les utiliser à son avantage, ou pour faire du mal ou du bien aux gens. Parce que sinon, quand vous allez, il y a aussi les vêtements, quand vous voyez quelqu'un porter un vêtement bizarre, pour vous c'est genre. Ah, c'est pour ça que vous voyez, je casse tout ça. Parfois je m'habille comme un musulmane, il y a des jours où partout ici on m'appelle seulement adja adja, je dis oui. Souvent on me parle, musulman, il me parle dans leur langue comme ça, je dis hum, hum, hum il dit que tu ne comprends pas, donc je dis oui. Pourquoi tu m'as vu habillé comme ça, tu as cru que je suis Non. Il y a des jours où m'habille comme une babiléqué, Les jours où m'habille comme une ivoirienne. Les plantes, la terre, le feu, l'eau, l'air, ça nous a été donné. Ça nous a été donné. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas utiliser les outils que Dieu a donnés. Supposons que tu es à la maison. Il y a un autre frigo. Il y a un autre frigo. Vraiment. Il y a un autre frigo. Tu as Tu es là. Jürgen Solange, j'ai donné le numéro WhatsApp. Et si tu regardes en haut, en haut de la vidéo, tu vas trouver. Je ne veux plus m'arrêter pour donner le numéro tout le temps. Je vous en prie, faites l'effort. Voilà, l'initiation permet de connaître notre plan de vie et la connaissance de soi. Tu as la nourriture au frigo, tu as faim. Deux jours, tu as faim. Trois jours, tu as la mère en tête que c'est quoi Tu n'as pas mangé Elle euh, dit Mais voilà l'oignon, voilà l'ail, voilà le riz, voilà le, le gaz et le réchaud. Pourquoi tu n'as pas préparé Tu as les outils et tu souffres. La fête de commandement, c'est là. Oh là là là là là là. Vous ne pouvez pas savoir comment l'autre là me touche en particulier. Il fut une époque où ma parole là. Ok, Yasmina dit, les médecins, les canadiens, les tous ces gens portent un habit. L'habit porte une notion en elle-même. Voilà. Merci Yasmina. Vous allez remarquer que quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, et surtout ça affectait votre capacité à parler, tu avais peur, tu avais peur, même pour la prière, tu as de prier pour toi, Seigneur, bénis-moi, Amen. Il dit que j'ai une de mes filles, là. elle a eu fait un rêve dans lequel elle avait sa, elle prenait même sa délivrance. C'est moi, je suis une facilitatrice de destinée. Le travail qu'on va faire à l'eau, euh, ça va se faire à 16h dans la soirée. Je ne vais plus faire midi. Ça fera dans la soirée. Donc on va aller faire le barbecue. Ou le, le pique-nique, pardon. On va aller pique-niquer avec les ancêtres à l'eau là-bas. On a fait un rite um, dimanche. Ils ont donné une autre instruction. Ça, c'est pour activer vraiment les pouvoirs des choisis. Donc il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'étranger. Vous avez souscrit à ça. Donc c'est de ça que la reine Emine parle. Donc cette reine-ci, elle me dit que dans son rêve, elle est en train de prier. <coughs> Et c'est une femme qui a de cela deux mois. Elle ne connaissait même pas ouvrir la bouche pour dire que. Tu t'assois avec pendant une heure, elle te parle de ses problèmes pendant une heure. Maintenant, là, voilà. Je vais reprendre. Je vais aller travailler avec mon mari. Voilà, on va ouvrir le business là-bas. Ouais, votre chiffre d'affaires. On a fait 500 millions avant la fin de l'année. Voilà, voilà, là, voilà, maintenant. Elle me dit qu'il y a cela quelques années, elle était une femme d'affaires puissante. Attaque. Vol d'étoile. Le passage que je vais vous lire pour déclencher ce cette, euh, cette restauration d'étoiles la première chose que vous allez faire c'est de croire je remercie le Seigneur pour le témoignage de cette femme-ci parce que beaucoup de choses que j'enseigne ici c'est l'esprit qui m'enseigne il ne part pas passer une page de ça je dors, ils me mangent dans la nuit. On me dit que dis ça, va leur dire ça, ça, ça. Je me lève, je dis. Même le rituel qu'on va faire tout à l'heure, là, à 16h. Pour dimanche, ils m'ont dit de faire. On n'est pas on à faire. Dans la nuit, le dimanche, à lundi, ils me disent que vous nous avez, avez donné à manger, mais vous n'avez pas mangé avec nous. Donc revenez manger avec nous. Et deuxième chose, revenez pour activer votre pouvoir. Revenez pour activer toute la liste qu'ils ce qu'il disait. Donc vous devez croire. Tu dois croire que tout dans ta vie peut être restauré. Enfin, ta fille rencontre son gars, un milliardaire euh, russe ou suisse, <rire> qui est pieux, qui est spirituel, ou bien milliardaire camerounais, en fonction de ce dégoût, tu écris tout ça maintenant. 22 ans, elle se marie. 22 ans et, et, et, et 9 mois, elle accouche. En, 3, en 4 ans, elle fait 4 enfants. Il dit qu'elle. Tu peux donc, tout tes blocages là, tes enfants ne verront plus jamais la, la couleur de ça. Donc tu dois d'abord croire. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous venez ici si vous plaît. Wow, wow, wow, wow, Je dis que ouais. Non. Ne regarde pas ce dans quoi tu es. Et si tu me contactes, tu me regardes tu et tu n'as pas l'argent, ne te dérange pas. Je ne suis pas pressé. Parce que je sais que je suis dans votre vie, que Dieu m'accorde la longue vie là. Et il encore bien, j'ai encore beaucoup d'années. Vous allez vous lever. Il y en a parmi vous, vous allez vous faire les dons seulement, des dons de voitures. Que tu achètes la voiture brand new, tu viens, tu me donnes. Et en me donnant que moi-même, j'ai un 5 qui Pas que j'attends vos voitures pour devenir riche. Comment vous connaissez mon arrogance là-dessus. Tu vas te lever. Tu prends comme ça, tu fermes le trou de ta vie. Tu prends, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Dans quelques années, tu vas regarder ta vie comme ça, tu vas dire que Puis même si tu n'as pas fait pour dimanche, il y a les gens qui sont en train d'envoyer encore leur souffle. Parce que je vais encore refaire le rituel que j'ai fait dimanche. Et puis on va faire. Euh, après ça, on va faire l'activation du toit. Donc. Et, Yes, oh, so. je vais vivre votre Amen. Donc, tu la crois. On va arriver à Matthieu, chapitre 5. Ah, c'est le passage qu'il m'a donné hier. On va mettre du 13 jusqu'au 15. Vous êtes le sel de la terre. Verset 14. Ne lisez pas toi. Vous êtes la lumière du monde. Te voilà. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans le verset clé, c'est le verset 15. Si j'allume ça, je prends, je mets en bas du lit. On ne va plus voir, non. Les gens ont pris votre étoile ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Mais l'étoile est toujours là. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le oiseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Tu es né pour avoir les bonnes œuvres. Vous là, que vous dites que ça arrive, ça arrive. Non. C'est ton droit. Maintenant, quand tu fais ta restauration d'étoiles, Continue de dire que ton mari t'a envoûté, tu as compris. Continue ça, m'a ma chérie. Je vois tes messages chaque jour. <rire> tu es ce que tu dis, ok? Je prends mon étoile. Je me dépose en haut du chandelier. Et j'éclaire toute ma vie. Je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de ma ville. Aujourd'hui, quand on va faire le rite l'eau, voilà, ce sera ça votre prière. Que mon étoile me soit restaurée. Que mes dons me soient restaurés. Que ma lumière soit restaurée. Je crois qu'on va d'ailleurs faire, ceux qui vont suivre ça, vont, vont faire avec des... Euh, vous devez prendre des, des bougies. Je vais vous demander d'acheter des bougies. Vous me suivez non? Je veux que vous ayez beaucoup de patience envers vous-même parce que c'est quelque chose qui va. Ça va aller de couche en couche. De couche en couche. Supposons qu'on a mis 15 couches de blocage sur toi. Ou bien il y a 15 tuyaux qui sucent ton énergie. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu pries dessus, tu te laves avec. Un tuyau kit, Le tuyau, la libère l'argent. Tu dis, ok, tu commences à faire ton travail. Tu achètes un kit. Ou bien, tu pars ton... Il y en a parmi vous, vous n'avez pas, pas encore contacté. Et ça fait même trois mois qu'on fait des que je dis. Après, il y a un monsieur qui a fait un témoignage hier. Je crois que je vous l'ai lu. Attendez, je vais voir si je peux la voir à nouveau. Je rappelle que lhomme s'il ne m'a pas contacté depuis un mois. Je suis, il dit son nom. Je commence ce matin par rendre grâce à Dieu pour le travail de fond que vous faites, pour nous ramener sur la voie. Mon témoignage de ce matin et au sujet de ma vie qui a basculé car quelques jours avant de m'abonner sur votre page, à... je parlais des choses de un mois en arrière. Ce témoignage, c'est depuis hier. J'ai tout d'abord commencé par le bain de sel et la semaine passée, j'ai brisé cette chaîne avec le... F. Et depuis quelques jours, que de bonnes nouvelles. J'ai un dossier administratif pour une autorisation à l'école de formation professionnelle que j'attendais depuis près de 10 mois. Cela est sorti. J'ai un véhicule avec lequel je me bats pour vendre les deux bouts. Et depuis que j'ai acheté le véhicule, vraiment je n'ai pas la paix. Car dès que je travaille 5 fois, la voiture tombe en panne et bouffe tout, me laissant plutôt dans les têtes. J'ai le problème de la voiture qui a été résolu ce week-end, au point où les voyages que je faisais en 6 heures ont été réduits à moins de 4 heures de route. Depuis près d'un an, j'ai lancé l'élevage des porcs. J'ai croisé à plusieurs reprises sans succès. Euh, C'est pour finir... Euh, les deux femelles sont tombées en gestation et une a déjà mis bas. L'idéal, c'est la réconciliation spirituelle avec mon épouse. Vous voyez, que quand il raconte sa vie, l'homme, s'il n'a jamais acheté un truc chez moi, il a seulement fait le sel et les prières que je vous donne ici. Vous voyez qu'elle était bloquée de tous de côtés, non Attendez, je lui réponds même. Euh, pour le rituel à, à l'eau, vous voyez qu'elle était bloquée de tous côtés et il a commencé à prendre sa propre restauration avant de venir. Et parfois, votre problème, euh, oui, monsieur, envoyez l'argent pour l'offrande le, à l'eau. Normalement, je demande euh, minimum 20 000 francs pour les gens qui vont faire en groupe et 45 000 francs pour les gens qui feront en privé. Donc, euh, voilà. Je, je me suis rendu compte qu'il m'avait envoyé un message et je n'avais pas répondu. Vous allez commencer votre marche progressive. Pour certains, ce sont vos enfants aussi. Après, vous allez ajouter le boulot dessus. Après, vous allez ajouter le mariage dessus. Après, vous allez ajouter l'enfantement. Mais quand la en fête fait, commence, tu sais. Et une chose t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre. L'autre t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre. C'est comme ça. La Bible dit On va de gloire en gloire. From glory to glory. You go from glory to glory. Juste ce que j'avais pour vous ce matin Mais croyez que peu importe votre âge Peu importe l'âge que vous avez Vous allez être restauré Même le mariage Je vais te marier maintenant à 7 ans Ce sera sucré Le jour de mariage c'est sucré jusqu'à mm -hmm. Crois en ça voilà, je déclare pour toute personne qui a écouté ceci, selon Matthieu 5 au verset 15, je viens nettoyer votre lumière qui a été couverte, cachée, je vous enlève du, de l'endroit où vous a déposé et je vous mets sur un chandelier, je vous mets sur un chandelier pour que vous puissiez briller, que toute la pièce voie. Je restaure votre destinée. Tu l'as envoyé, tu l'as fait, ton, tu envoies le OM ou le M, Le MOMO. Croyez que même à 50 ans. Écoutez, quand on fait les offrandes à l'eau, il y a le sucre qu'on donne. Même le miel. On dit que prenez l'autre aussi et apportez le goût dans la vie de la personne ci Écoutez, l'offrande qu'on a fait dimanche. Ah! C'est parce qu'on m'a pas encore donné le feu vert pour, pour filmer quand je suis à la mer. Donc, du coup, je ne, je ne peux pas faire ça sur Facebook. C'est seulement ceux qui sont en privé, on fait ça sous Zoom. Dimanche, là, la puissance de ça. Peut-être qu'elle est venue au Cameroun, je vais faire vous là-bas, mais il y a quelque chose dans l'eau de là, mon frère. Cheese sauce! Cette semaine, je suis parti au moins avec trois, je suis allé faire pour quatre personnes à l'eau. Toutes les personnes ont été répondues. Donc, l'autre, c'était qu'elle avait On était venu fermer ses magasins parce qu'il devait du 18 millions. Il là, amène là-bas. On parle. Pap, pa, pa, pa, pa. On finit. Elle part directement aux impôts. 18h, elle m'appelle. et me dit que j'ai ouvert tous mes magasins. Il devine combien ils ont demandé 2 ,5 millions 5. On l'avait fermé parce qu'elle devait être 18 millions. Ils ont annulé. Pas qu'elle va payer plus tard. Annulé. 2,5 millions. 5. Il y a eu une dame qui, pendant le direct de celle-là, a témoigné que oh, sa ménagère qui avait pris ses habits elle ne pouvait plus lui donner depuis. Celle-là aussi, elle a mené à l'eau. Là-bas, c'est tellement activation des pouvoir. Elle dit que dans la nuit, elle me rappelle le lendemain, que dans la nuit, elle me montre un médicament. Elle est dans la banque, en fait, c'est une banquière. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de Gabonais sont banquiers. Enfin, beaucoup de clients qui viennent à moi sont banquiers. Les clients gabonaises. Et... Elle a des dons spirituels. Les ancêtres ne font que lui dit depuis que... Lance-toi. Donc elle m'appelle le matin. Que toute la nuit, on a monté les médicaments. Montré. Montré. Ils ont ri. Écrivez le numéro 655 31 0750 00237 00-237-655-31-0750 Ça c'est sur le, la vidéo en haut là Prenez les numéros des gens en haut là-bas vous, vous Cliquez, vous prenez aussi le numéro non Ouais Vous voulez qu'on couche seulement derrière vous Ouais Seigneur Donc hier pendant le direct Elle dit donc que sa ménagère Qui avait pris ses habits depuis Elle est venue donner ses habits là Et elle est partie en courant elle, ça fuit. Elle a fui. C'est bien parce que vous êtes en train de vous ouvrir. Dans quelques temps, vous serez même plus fort que tous les gens là qui vous ont opprimé. Jésus-sauveur, tu peux laver-toi de laver le sel aujourd'hui en attendant que les produits viennent à toi. Tu es dans quel pays? Je suppose que tu es au Cameroun ou bien. Tu peux prendre le kit de déblocage normal d'abord. Tu fais ça avec trois jours de jeûne. Pour ceux qui sont vraiment... Le kit de déblocage normal, c'est 25 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 30 000. Il y a aussi le kit de déblocage plus-plus. L'autre là, c'est vraiment pour les gens envoûtés. 98% des gens ont ça dans eux. Il y a toujours un truc qu'on a mis dans toi qui te dérange. L'autre là, tu prends le kit de déblocage plus plus. Bon, tu peux voir la représentante de la Côte d'Ivoire aussi. Tu prends les produits chez elle. Il y a le kit de déblocage. Et je rappelle aussi qu'il y a les kits que vous pouvez faire plusieurs fois. Non, non. Ne fais pas ton choix. Prends le kit. Tu peux commencer par le kit fondation. Parce que quand je lis tes messages, tu as vraiment la volonté. Prends le kit fondation. Josiane Alima, comment tu dis que comment on fait pour aller en mai? J'ai des gens au Cameroun qui m'ont envoyé leur argent pour que je les amène au, au, au en mer, ok, je n'ai pas fait le, le truc en mer aujourd'hui. Quel que soit l'endroit du monde où je suis, quand je vais pas fait les choses, connectez-vous seulement pour voir, vous, hein. vous, vous vous, faites pour vous. Ok, moi également je veux témoigner ici aujourd'hui, vous étiez chez, vous, chez moi pour prendre les produits pour le déblocage. En ce moment, mon mari avait des problèmes, mais grâce à vos conseils et la prière de tous les jours, le sel de tous les jours, le kit des blocages, il a été libéré. Pourtant, avant que je vienne vers vous, rien n'allait pour lui pendant cette période. Merci. Ok, merci pour ton témoignage, Christelle. Si vous venez de tomber sur ce que je dis, aujourd'hui, en attendant, d'acheter vos produits lavez-vous avec le sel. Aujourd'hui, la compte, tu n'étais pas encore lavé, il est 7 heures. Là-bas tu le sel, aujourd'hui là. La semaine passée, il y a une dame qui m'a écouté comme ça sur TikTok. Elle s'est lavée avec le produit à 14h. Le lendemain à 16h, elle revient vers moi et me dit que, comme elle s'est lavée à 14h, le lendemain à 8h, on l'a appelée, elle, elle a travaillé. Et puis il y a une formation qu'elle avait appelée depuis. On l'a appelée pour dire qu'elle a, a eu accès à cette formation. Une formation sera payée par le gouvernement bien sûr. Il y a le kit Fondation, le kit Fondation est très important. Si vous m'écoutez, vous avez un peu d'autres kits, mais vous n'avez pas pour le kit Fondation, prenez le kit Fondation. Parce qu'il y a les choses, il y a les maladies générationnelles, et beaucoup de vos blocages viennent toujours des gens de votre famille. C'est là-bas que ça commence. Dans le kit Fondation, il y en a qui font même ça pendant trois mois. Donc le mois, si tu fais, le mois prochain tu fais, le mois d'après tu fais. Après il y a l'étape où tu fais le lavage, tu envoies ta photo. Donc quand tu prends le kit Fondation, envoie ta photo, je te fais un lavage. Il y a l'offrande le, le, le à l'eau. Si tu n'as pas encore fait ça avec moi, fais. Il y a aussi. Euh, après ça, quand tu, quand tu as fait ça et que tu, tu te remets déjà un peu, là, tu peux commencer à faire des sacrifices. Voilà, la reine Christelle, mon camp, que le sel fait des miracles. Josiane euh, Ali si tu es au Cameroun, tu fais l'orange monnaie, 693, 50, 22, 66. Le don pour l'eau, si tu veux faire en VIP, c'est 45 000, tu veux faire collectif, c'est 20 000, mais les deux sont puissants. VIP, c'est juste que quand il fait ça, je fais ça, tu fais ça seulement avec toi, je te mélange avec les autres. Beaucoup de vos problèmes viennent des fondations. Tu as les problèmes d'accouchement, tout ça, c'est fondation, mais c'est à la base. Donc tu dois gérer ça. Tu prends un kit, tu fais. Beaucoup d'entre vous n'avez même pas encore commencé à faire quelque chose. C'est un traitement sur une longue durée. Bon. Je vous bénis. Les numéros sont dans la vidéo. Cameroun 00237 680 71 07 01 00237 680 71 07 01 Deuxième numéro Cameroun 00237 655 31 0750 655 310750